Chaque semaine, après une vie dédiée à la terre, de nombreux agriculteurs partent à la retraite sans avoir réussi à céder leur ferme, souvent trop coûteuse pour les jeunes qui débutent. Pourtant, comme Gilles et son associé, ils sont nombreux à vouloir s'installer et travailler de manière durable, mais aussi responsable. Terre de Liens accompagne ces nouveaux paysans soucieux de préserver la nature et la biodiversité. Ils ont réalisé leurs rêves. Cultiver leur blé, produire leur farine et fabriquer du pain biologique qu'ils vendent à proximité de la ferme. Pour faire germer l'agriculture de demain, les jeunes pousses ont besoin de terre. Et de vous, faites un don à Terre de Liens sur aidonslesjeunespousses.fr.